Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Scrot et l'utiliser pour prendre des captures d'écran instantanées de votre bureau pour les enregistrer directement sans boîte de confirmation. La première chose que vous aurez à faire sera d'installer Scrot. Pour ce faire, nous passerons par le terminal. Si vous êtes sous Ubuntu ou Debian, tapez la commande sudo apt-get install scrot. Puis tapez votre mot de passe. Si vous êtes sous Arch Linux ou Manjaro, tapez la commande sudo pacman-s scrot, puis tapez votre mot de passe. Une fois scrot installé, fermez votre terminal. Pour prendre les captures d'écran et les enregistrer directement, vous devrez d'abord taper scrot, puis préciser le chemin d'enregistrement de votre fichier et préciser son nom vous pouvez créer deux commandes de formes différentes ayant le même usage. La première est la plus simple et ma favorite, et la deuxième fonctionne différemment. Si vous voulez en savoir plus sur les usages de Scrot, n'hésitez pas à consulter cette documentation avec la commande man scrot, ou en cherchant des exemples sur Stack Overflow ou d'autres sites. Une fois votre commande créée, copiez-la dans le presse-papier, puis ouvrez clavier puis rendez-vous dans Raccourci d'application. Et si vous souhaitez garder votre ancien programme de screenshot disponible dans un raccourci clavier, modifiez-le. Ici, je laisse la même commande, puis je définis mon nouveau raccourci. Ajoutez ensuite la commande de capture d'écran de Scrot, validez, puis choisissez votre raccourci clavier. J'ai défini la capture d'écran sur la touche Imprime écran. Lorsque je me rends dans Home Thomas Image Screenshot 2019, j'ai déjà les quelques screenshots que j'avais fait avant le tutoriel avec la même commande. Avec cette commande, lorsque j'appuie sur Imprime-écran, un une nouvelle capture d'écran apparaît dans ce dossier. Avant d'ajouter la commande raccourci clavier, n'oubliez pas de la tester dans votre terminal. Ça vous permettra de voir les messages d'erreur s'il y a. Une fois toutes ces vérifications faites, si la commande fonctionne, vous avez terminé. Bravo. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager à vos amis intéressés. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu dans ce style. C'était Linux Player, salut